Bienvenue dans ce tuto qui traitera du composant Line Renderer. Ce composant permet de tracer une ligne entre deux ou plusieurs points dans un espace 3D. Un seul composant Line Renderer peut donc être utilisé pour dessiner n'importe quoi, d'une simple ligne droite à une spirale complexe. La ligne est toujours continue, si vous devez dessiner deux ou plusieurs lignes complètement séparées, vous devez utiliser plusieurs GameObjects, chacun avec son propre Line Renderer. Voyons maintenant comment utiliser ce composant dans Unity. Pour exploiter ce composant Line Renderer, on va commencer par créer un Empty au niveau de notre scène Unity. On va le renommer en Line tout simplement et on va lui ajouter évidemment le composant Line Renderer. Alors vous pouvez observer ici ma vue de jeu, qui est petite involontairement, hein, et ici euh, ma vue de scène, ce qui nous permettra de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors la première chose, euh, comme je vous l'ai dit, c'est une ligne et on aura besoin de deux points. Et vous pouvez voir que ici au petit ascenseur position, j'ai un tableau avec un size de 2. Et j'ai ici deux euh, index qui correspondent en fait aux deux points de ma ligne, de ma droite. Donc le premier qui va être à 0, 0, 0 et le deuxième qui va être à 0, 0 et 1 sur l'axe Z. Donc évidemment si je veux allonger cette ligne, je vais par exemple y mettre 3, comme vous pouvez le voir. Donc là je suis en perspective, imaginons ici on va passer en vue du dessus pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Donc là vous pouvez voir que j'ai bien ici 0, 1, 2 et 3 qui correspond bien à l'axe Z. Donc de la même manière, cette ligne, si je veux euh, ajouter un point ici sur Y à 2, vous pouvez voir que dans le monde 3D, évidemment, elle va aller en montant. Bon, ça on y reviendra plus tard et on va laisser ça comme ça dans l'immédiat. On va repasser en vue du dessus. Alors ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'on va pouvoir jouer, euh, modifier tout simplement euh, la, la largeur de cette ligne. Là on peut voir qu'elle est assez large. Alors d'ailleurs, pour que vous vous en rendiez compte, je vais mettre un cube juste à côté. On peut voir que cette ligne est très grande. Donc ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre objet line, c'est tout simplement modifier ici sa hauteur, width, en prenant... Euh, cette petite barre et en la descendant vous pouvez voir que ici je vais pouvoir affiner la largeur tout simplement euh, de ma ligne alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on va pouvoir aussi euh, évidemment ajouter euh, d'autres segments c'est à dire que là j'ai une ligne de deux points mais imaginons que je veux ajouter un troisième point je vais passer ici un size à 3 voilà voilà et euh, on peut voir ici que j'ai bien mon troisième point qui apparaît. Euh, et qui est copié d'ailleurs sur le dernier. Qui est au, à la même position que le précédent. Donc si je lui mets ici par exemple 5, on peut voir que bah, je rallonge tout simplement ma droite. Par contre je vais pouvoir lui mettre par exemple 3 ici. Ce qui fait que je vais avoir une forme qui va ressembler plutôt à ça. Je vais supprimer mon cube maintenant. Mais on peut voir que j'ai une forme qui ressemble plutôt à ça. J'ai ici euh, mon troisième segment ici qui est positionné plus haut. Donc ça c'est assez intéressant. Euh, donc la largeur de la ligne, je vous l'ai présentée et euh, vous pouvez voir que vous avez d'autres beaucoup d'autres propriétés, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais les plus intéressantes, comme ici le corner vertice qu'est-ce que c'est bah Vous allez voir que tout simplement en modifiant cette valeur, je vais pouvoir en fait sur les vertices de qui font coin, arrondir cette, euh, ce, ce, cet angle en fait, on va dire plutôt ça euh, et là on peut voir que en fonction ici de, la, de ce que je vais lui attribuer, on peut voir qu'à 10 j'ai un léger arrondi et je vais pouvoir monter comme ça jusqu'à 90, donc voilà attention quand même à utiliser avec euh, précaution. On peut voir aussi euh, qu'on possède on va, euh, ici une, une, une end cap vertice donc ça, ça va être la même chose, l'arrondi mais pour la fin en fait tout simplement, pour les deux extrémités donc si ici si, j'augmente on peut voir que j'ai une ligne plutôt arrondie donc ça c'est assez intéressant comme vous pouvez le voir alors ensuite au niveau de la taille, on va pouvoir modifier cette taille ici en ajoutant des images clés. Imaginons ici que je, je vais mettre à 0.5, je vais ajouter une image clé, Hat Key, et je vais pouvoir ici modifier grâce à cette courbe, comme vous pouvez le voir, la taille, tout simplement de, de ma ligne sur ici euh, cette courbe, tout simplement. Donc, ça, je pense que vous connaissez. Voilà, vous pouvez voir que on peut très facilement modifier les choses, lui donner une forme, en tout cas une, une taille un peu différente. Voilà. Euh, ça, c'est assez intéressant. Alors, ensuite, ce qui va être aussi très intéressant, c'est qu'on peut lui adjoindre un matériel. Donc, pour ça, on va aller au niveau de material. Et euh, d'ailleurs, vous allez devoir lui en adjoindre un si vous voulez modifier la couleur. Parce que par défaut, on peut voir que c'est cette couleur. Et si j'ajoute sur la couleur maintenant ça ne changera rien donc ce que je vais pouvoir faire c'est ajouter autant de matériel que je veux comme euh, dans un composant classique, ça on a l'habitude de le voir, donc ce que je peux faire par exemple c'est prendre le défaut particule, et là on peut voir que bah, j'ai quelque chose d'un peu différent qui ressemble un peu à, à de la fumée à cause ici de, de, de, du matériau que j'ai utilisé, donc je vais ici prendre défaut line, hein, on peut voir que c'est celui qui est par défaut que vous devez avoir aussi, qui est tout simple mais qui permet euh, de voir un petit peu comment ça fonctionne on peut voir qu'il est de couleur blanche, donc maintenant ce que je voudrais faire c'est modifier tout simplement euh, bah, cette couleur, bah, je vais cliquer ici sur color et vous pouvez voir que j'ai des possibilités. Donc je vais mettre cette fenêtre ici et j'ai ici du Blend ou du fixette. On va laisser en Blend et là on va avoir la couleur de départ et la couleur d'arrivée. Donc je vais prendre une couleur de départ par exemple en jaune. Peu importe, voilà, et on peut voir que je suis du jaune, vers blanc. Donc si je veux tout mettre en jaune, je peux tout simplement glisser ça ici sur la droite. On peut voir que là, tout va partir en jaune automatiquement. Je vais d'ailleurs me mettre ici pour qu'on voit bien. Je peux choisir une couleur de fin qui n'est pas forcément le blanc comme on peut le voir là, qui pourrait être par exemple du rouge. Et là, on peut voir que j'ai un dégradé tout simplement qui part du jaune ici. Je vais pouvoir même en cliquant, vous voyez, rajouter des points euh, pour augmenter tout ça ou diminuer tout ça. Donc euh, la couleur c'est assez simple, vous pouvez en faire un nouveau preset en faisant New ici, vous avez comme ça euh, la préconfiguration qui, euh, qui, qui est dedans. Euh, et euh, bah, vous avez aussi le Fixed, donc là qui est un peu différent, on peut voir qu'il n'y aura pas de dégradé, mais ça va revenir un petit peu euh, à la même chose, mais avec des, des, des dégradés beaucoup plus, euh, plus courts bon voilà un petit peu pour ce qui est des couleurs c'est pas bien compliqué je pense euh, ensuite bon évidemment vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez pour faire vraiment quelque chose de complexe mais on peut voir que déjà avec ces quelques propriétés on peut déjà euh, bah, faire un Quelque chose, un rendu d'assez sympa. Alors évidemment, là, ça représente pas grand-chose, mais on pourrait imaginer en faire une corde, etc. Avec plusieurs points, tout est possible. Euh, une chose que je voulais voir encore avec vous, c'est que si je sélectionne ici euh, mon objet Line, vous pouvez voir que je ne peux pas le déplacer dans le monde. Tout simplement parce qu'ici, euh, comme vous pouvez le constater au niveau de ses propriétés, j'ai euh, Use World Space. C'est-à-dire que là, j'utilise les coordonnées du monde. Par contre, si je le décoche, on peut voir que là, je vais avoir des coordonnées locales et je vais pouvoir tout simplement déplacer dans mon monde 3D euh, ce trail euh, ce, cette line renderer, ce, cette ligne tout simplement. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez simple. Alors ensuite, ce qui nous reste encore à voir, c'est ce petit loop qui est assez intéressant. Parce que vous pouvez voir qu'en en fait, ça va venir boucler la boucle, hein, euh, comme une, une loop, de toute façon, c'est une, une boucle. Et on peut voir que ça va venir Raccorder en fait mon point de départ à mon point d'arrivée, tout simplement, ce qui m'évite de calculer le dernier point. Donc voilà qui est assez intéressant, comme vous pouvez le voir, on peut très facilement utiliser ici le, la Line Renderer pour faire quelque chose d'assez sympathique. Le composant Line Renderer est très simple à exploiter et il peut vite devenir très utile pour certains projets. Par exemple, pour dessiner un élastique à la manière du célèbre Angry Bird ou encore dessiner une simple corde. Mais pour réaliser cela, il vous faudra passer par du code. Alors retournons dans Unity afin de découvrir comment utiliser ce composant avec du code. Imaginons que je veux utiliser ici le composant LineRenderer dans mon objet Line pour relier ces trois cubes en permanence. Le problème, c'est que je pourrais très bien positionner ici euh, mes points euh, de ligne et euh, bien raccorder ces trois cubes euh, grâce aux composants. Mais si je le fais comme ça, dès que je vais déplacer mon cube dans le jeu, la ligne ne suivra pas, elle gardera comme coordonnée la coordonnée locale ici. Donc dans ces cas-là, on va plutôt utiliser du code c -sharp et vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué. Alors ce qu'on va faire d'abord, comme je suis reparti d'un composant Linewander à 0, je vais ici le raccorder, le, le, le diminuer au niveau de ce, sa taille, pour que ce soit un peu plus propre et je ne vais pas m'occuper de sa couleur et autres. Alors, on va créer un script C Sharp qu'on va appeler ici euh, « Demo ». Et on va l'affecter évidemment au line renderer, donc à mon objet line ici, et on va exécuter ça. Donc là, je ne vais pas m'occuper de l'intérieur du composant, je vais juste utiliser le code pour voir comment on peut raccorder ces trois cubes. Alors vous allez voir que l'utilisation du code euh, le, du C avec ce composant est très simple et similaire aux autres. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est déclarer euh, une variable qui va s'appeler, qui va être de type line renderer évidemment et on va l'appeler euh, lr minuscule hein, pour que ce soit plus simple ensuite j'ai plusieurs clubs donc je vais utiliser une variable publique qui va stocker les transforms et évidemment euh, comme vous avez pu le voir le line renderer utilise des positions euh, et donc ça va être sous forme de tableau donc on va utiliser ici un tableau de transform qu'on va appeler position au pluriel voilà donc je vais enregistrer euh, et évidemment au démarrage je vais pas oublier d'aller affecter dans ma variable lr le composant qui est justement sur le même objet donc line Renderer, pour pouvoir ensuite l'exploiter grâce à la variable lr alors maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais enregistrer mon script je vais retourner dans unity et on va pouvoir observer ici que ça compile et que j'ai bien mon tableau de position qui apparaît que je viens de déclarer je vais avoir besoin ici d'une certaine longueur j'ai trois cubes donc je vais mettre ici trois euh, trois éléments et évidemment, ces éléments, je vais les glisser dedans. Donc je vais prendre mon cube 1, je vais le glisser ici. Mon cube 2, enfin qui, com qui comporte le petit index 1. Et le, 3, le, deuxième, le troisième cube, pardon, je vais bien retrouver ici. Donc on peut voir que j'ai bien renseigné ça, et donc mon tableau de transforme est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais que automatiquement au lancement de ma scène, mon line-wanderer se dessine à partir du cube numéro 1 qui est celui-ci, son centre qui vient ici ensuite dans le 2, le 3, évidemment revenir ici. De cette manière si je le fais dans le code par le biais de la méthode update, ben quand je vais déplacer un élément, cette ligne va se redessiner à chaque fois sur la bonne position. Donc on va continuer ici dans notre screen démo et on va aller au niveau de l'update. Alors, la première chose que je vais devoir faire, c'est définir le nombre euh, de vertex en fait que va avoir ici mon line Man. donc pour ça ma variable LR et je vais aller chercher position. On peut voir que c'est set to get the number of vertices, le nombre de vertices total. En fait, tout simplement, votre ligne est composée de points et euh, ces points sont reliés entre eux, ce sont des segments. Ben là, on va exactement, simplement dire que euh, ben le total ici des, des points va être égal au total euh, à la longueur de mon tableau que je viens de déclarer. Au lieu de mettre ici euh, 3, ben je vais mettre la longueur du tableau, ce qui me permettra de modifier si je voudrais. Ensuite j'ai plus qu'à indiquer tout simplement par le biais de setPosition position euh, bah, tout simplement l'emplacement. Donc ça me demande l'index, donc le segment. Donc le premier segment ça va être le 0. Et évidemment derrière, je vais lui dire bah, quelle position sous forme de vecteur 3. Bah, en fait, ça va être mon tableau de position, en fait le transform qui va être stocké dans euh, l'élément 0 de mon tableau. Et là en l'occurrence, vous le connaissez parce que j'ai glissé mon premier cube dedans. Donc évidemment ici euh, pour le tuto je vais faire très simple, j'aurais pu faire une boucle mais là je vais faire très simple, je vais faire dessiner avec vous les trois points. Donc au niveau ici, l'index ça va être le 1 et évidemment ça va correspondre euh, à la valeur de mon tableau et ainsi de suite. Donc là... On pourra tester et on va voir que ça va presque être bon. Mais ça suffit en tout cas pour simplement euh, remplir ce tableau. En fait, ça ici, si vous comprenez bien, si je retourne dans Unity au niveau du composant Line Renderer, ça va correspondre au tableau ici de position. Vous pouvez voir qu'ici, dynamiquement, il devrait se renseigner. Donc, on va lancer la scène pour déjà voir si tout ça fonctionne. Alors, on peut voir que ça fonctionne. Il y a un souci, c'est que vous dites, là, là, j'aurais dû revenir. Ben oui, mais je n'ai pas géré ça. Moi, j'ai dit, le point 0, euh, il est ici, le point 1, le point 2, voilà. Et je devrais faire un, un troisième point. Mais ça ne va pas être nécessaire. Parce que si on coche ici le loop, regardez ce qui se passe. Ça vient refermer ici. La, la ligne, tout simplement. Et donc, évidemment, là, je l'ai fait en mode play, donc je vais recocher. Mais maintenant, si je lance ma scène et qu'on observe maintenant que je déplace un cube, on peut voir que ma ligne se dessine bien, sans aucun souci, en temps réel. Donc si je dois relier ici euh, des objets par le biais d'une ligne évidemment avec le composant tout seul ce serait pas possible je suis obligé de le faire par le biais du script mais vous pouvez voir que c'est très simple et d'ailleurs on va retourner maintenant au niveau du composant line on peut voir que ici j'ai bien mes trois positions qui sont renseignées donc euh, si je déplace en temps réel alors ce qu'on va faire, on va prendre line, on va ici loquer euh, l'inspecteur pour pas que ça, euh, ça s'enlève dès que je sélectionne notre cube. Mais on peut voir que la position ici 2 du point 2, hein, vous l'observez bien, Z est modifiée. Évidemment, là on peut voir qu'ils font la même taille, mais je peux les descendre, ça pose aucun souci. Je peux faire ça avec n'importe quel objet voilà Je peux le monter, lui je peux le mettre par là, je peux même le descendre en dessous, ça ne pose aucun souci. On peut voir que par le biais du code et ce script qui est très simple à comprendre, on définit ici avec position count là, euh, le nombre de points qu'il va y avoir euh, au niveau de, de, de ma ligne. Euh, ma ligne va comporter des segments évidemment pour pas qu'elle soit forcément droite, sinon il n'y aurait que deux points, et donc je vais venir les intercaler ici pour remplir tout simplement l'intérieur du composant, donc là je vais pas aller plus loin dans, dans, dans ce tutoriel parce que vous pouvez voir que c'est très simple et maintenant vous avez compris que vous allez pouvoir agir sur n'importe quel composant vous pouvez modifier par le biais du code le matériel, vous pourriez très bien euh, décider de modifier la taille par le biais du code euh, je pourrais décider euh, voilà, de, de le faire sans aucun souci, euh, la couleur etc. Tout ça est très possible. mais Vous pouvez voir comment ce composant offre vraiment pas mal de possibilités euh, et c'est quelque chose euh, bah, qu'on n'exploite pas forcément souvent avec Unity, mais ça peut être utile dans bien des cas. Pour plus d'informations sur les propriétés de ce composant, je vous encourage à aller consulter la documentation officielle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner afin d'être tenu au courant des prochains tutos. Bon coding à vous et à très bientôt